Je sais. Bien, on fait un enfant. Il manque quelque chose. Bonjour. Bonjour. Monsieur, excusez-moi, auriez-vous un préservatif s'il vous plaît Ah oui. Je l'ai pas en fait. Je regrette. Excusez-moi. Mais dispiace. Vous cherchez quelque chose Vous cherchez quelque chose de, de précis Avez-vous un préservatif, s'il vous plaît Il m'en reste un. Thank you. Let's <laughs>